Bonjour à tous. Alors, on appelle un petit peu. Alors, je suis maire de la commune de Beaumont depuis 2014, une ville de 9 800 habitants, donc un petit peu moins de 10 000 habitants. Et contrairement à mes collègues, ceux d'avant et ceux de maintenant, pour nous c'est une première candidature. Vous avez la parfaite maîtrise du sujet du numérique, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Vous avez évoqué une. Euh, comment dire euh, Une stratégie euh, sur le Valois, euh, la volonté de mettre en place une stratégie. Moi, je dirais que sur la commune de Beaumont, euh, il s'agissait surtout d'abord et avant tout euh, d'une volonté. Alors d'abord, je, euh, je tiens à vous remercier de m'avoir euh, conviée, puisque c'est une première euh, candidature. Et donc euh, c'est avec beaucoup de, de plaisir, de joie et de fierté, en fait, de représenter euh, la ville de Beaumont ici euh, et dans ce cadre. C'est pour les services et moi-même la reconnaissance finalement de l'énorme travail accompli en fait durant ces quatre dernières années afin de faire de Beaumont tout simplement une ville moderne et connectée. Parce que en fait, euh, donc nous avons simplement donc depuis 2014 pour le développement de ces nouvelles technologies et du numérique, aussi bien au sein euh, de nos services euh, que euh, en direction de, de la population. Et la chose en fait euh, n'a pas été n'a pas été simple parce que la ville a cumulé euh, un retard extrêmement fort euh, en ce qui concerne les nouvelles technologies et euh, l'expression en fait est faible. Euh, j'avais bien conscience en fait que euh, la... on était très en retard, mais aussi qu'il y avait quelques dangers, on va dire, au niveau de nos, de nos réseaux. Et j'avais, j'ai diligenté en fait immédiatement euh, un audit sur les systèmes d'information de la ville. Donc le retard était conséquent, comme je le disais, et euh, tant dans le fonctionnement des services municipaux euh, que dans la relation en fait à l'usager ou l'équipement euh, des établissements scolaires. L'audit qu'on a, qu a déployé, en fait, c'était un audit flash, parce que la situation paraissait très urgente, et elle l'était, en fait. Euh, les résultats ont été très, très alarmants, alarmistes, et nous ont démontré, en fait, le besoin crucial, d'abord, de construire une infrastructure pérenne et de mettre en place, en fait, une architecture robuste permettant de sécuriser les données gérées par la ville. Jusqu'alors, en fait, à Beaumont, on ne pouvait parler que d'informatique... Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on en était loin. Euh, l'informatique était tout simplement en fait, externalisée par une petite société euh, unipersonnelle. Et pour tout vous dire, euh, accéder à Internet pour la commune eh n'était euh, possible qu'à travers une box comme à la maison. C'était ça euh, l'informatique à Beaumont donc euh, on s'y est attelé. Et euh, tout à l'heure, j'évoquais... Euh, enfin j'entendais euh, les élus euh, exposer... Euh, on va dire parler de la mutualisation et de l'intercommunalité. Donc mon premier souhait a été euh, de, de voir, puisqu'il y avait plusieurs besoins d'exprimer au niveau de l'interco, en fait, voir si on pouvait pas mutualiser un, un DSI. Donc nous, on est une petite interco de... Aujourd'hui, 37 000 habitants. Neuf communes, constituées majoritairement de, de villages. Ah oui, je ne vous ai pas dit Beaumont, en fait, si on est en Ile-de-France, on est au fin fond euh, du Val-d'Oise, limite de l'Oise. Et alors on est une commune que je qualifierais de semi-rurale. Il y a des champs, il y a la forêt, il y a l'Oise, il y a tous les services publics, on a un hôpital, enfin voilà. Donc euh, on est finalement euh, entre... Euh, enfin, je ne me, me reconnais pas dans, dans les villes que vous représentez aujourd'hui. Finalement, on est un bon mix. Je crois que la ville de Beaumont représente un bon mix des communes. Donc voilà, on a donc, puisque l'interco pouvait pas porter finalement le recrutement de ce DSI, eh bien, j'ai recruté, j'ai créé un service et puis j'ai recruté un responsable des services des systèmes d'information. Et on y a consacré des moyens importants. Tout à l'heure, Madame, vous évoquiez les moyens en disant qu'on n'en parlait pas. On y a consacré des moyens qui peuvent paraître dérisoires par rapport aux grosses communes, mais dès lors qu'on partait de zéro, c'était des moyens importants. J'y reviendrai un petit peu plus loin euh, tout à l'heure. Et donc les actions euh, et projets ont porté tant sur la modernisation des conditions de travail. D'abord, des agents municipaux. Il fallait euh, les équiper mieux. C'était pas compliqué, puisque les ordinateurs euh, qui étaient à leur disposition euh, dataient euh, de 2002, 2004, 2006 – nous étions en 2014, je le rappelle – et puis, euh, nos actions portaient aussi sur la gestion de la relation aux citoyens et l'équipement en outils numériques des écoles. Et à partir de là, on a mis en place un plan pluriannuel d'investissement. Donc, la modernisation des services était un préalable, indispensable. Et euh, comme je vous le disais, hein, nous sommes partis de rien. Donc, nous avons mené de nombreuses actions, comme la refondation d'abord de l'architecture du réseau et des systèmes, ainsi que la création d'un réseau intranet avec une interconnexion entre les sites euh, mairie, mairie annexe, bibliothèque, euh, le centre technique municipal, le cinéma, nous avons un cinéma municipal, puis la police municipale, par exemple. Nous avons euh, créé euh, la, une messagerie, un espace euh, collaboratif, collaboratif de travail. On a développé l'utilisation de logiciels métiers. Alors Arpège, Orphée, Cyril pour les ressources RH Finance, d'abord pour répondre tout simplement aussi à nos obligations en matière de dématérialisation. Et puis on a accompagné donc tous les processus de dématérialisation des tâches. Aujourd'hui on a quasiment bouclé en fait tout ce qui concerne la, démat, la dématérialisation, il nous en reste encore un petit peu à faire mais on est sur la bonne voie. Voilà, nous avons créé donc une salle de serveur dédiée en fait, ainsi qu'une salle connectée, équipée, qui est dédiée aux formations, aux ateliers, ce qui permet par exemple aussi d'accueillir nos seniors qui viennent pour des ateliers informatiques en fait. Euh, nous avons mis en libre accès aussi euh, des postes informatiques euh, dans les locaux de la bibliothèque, du centre animation jeunesse qu'on a, qu a créé aussi, qu'on a installé dans, dans de nouveaux locaux. Voilà, on a dû aussi augmenter euh, le débit Internet euh, pour les services de la ville, puisqu'on est passé de 15 à 70 euh, mégaoctets. Euh, voilà, ça passe aussi par euh, toute la mise en place des antivirus, des firewalls. Euh, voilà. Donc euh, à partir de là, on, dans le cas du plan pluriannuel d'investissement, nous, euh, nous avons prévu de remplacer systématiquement tous les 5 ans nos postes -inform informatiques, afin bah, tout simplement de garantir leur bon fonctionnement. On est sur de la base, là, mais euh, pour nous, c'était important. Et puis on assure aussi le recyclage de tous ces matériels euh, de manière écologique, euh, toujours avec cette notion... Euh, on intègre le, cette notion de développement durable. Je crois que tout le monde l'a acquis, cette notion-là. Voilà. Par exemple, nous avons dû répondre à nos obligations en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. Donc, nous avons créé cette aire d'accueil et, euh, et cette-ci, en fait, elle est gérée à distance. En fait, on, on s'est équipé d'un logiciel et donc tout est et tout est géré à distance. Les fluides, etc. C'est comme ça, on n'a pas de souci avec cette population. Et puis euh, tout est tracé et transparent. Et bien sûr, dans le cadre dans le cadre de la dématérialisation des actes. Qui ont été largement évoqués tout à l'heure aussi. On a mis en place le, tout le, le dispositif réglementaire Comedec euh, et qu'on a associé en fait à un outil de télépaiement. Voilà. Donc sur, la, sur ces quatre années, on a investi plus de 500 000 euros, 520 000 euros juste en investissement. Hein, je ne vais pas évoquer le fonctionnement parce que là aussi, c'est un coût et c'est peut-être là où les coûts sont plus conséquents sur le, sur le long terme. Euh, la dématérialisation, bien sûr, a elle aussi son coût. Ça, c'est certain. Ce sont, euh, je vous ai listé tout un tas d'actions qui sont non exhaustives, mais euh, qui sont, de mon point de vue, des marqueurs hein, de modernisation de nos services publics qui ont permis et qui permettent en fait, d'enrayer la fracture numérique euh, que nous connaissions en fait, à Beaumont-sur-Oise. Alors concernant la, la gestion de la relation aux citoyens... Donc en parallèle euh, des actions euh, internes menées par notre responsable des services informatiques, la municipalité en fait a également souhaité euh, la mise en place de différents supports dont euh, la population, les Beaumontois, sont les, les premiers bénéficiaires. Bien évidemment, le site internet qui a été refondu. Il faut savoir que notre site datait de la fin des années 80. Donc euh, on a tout, on a reparti euh, là aussi euh, ce que je considère de zéro. Euh, Aujourd'hui, il est géré d'une manière euh, dynamique et, et quotidienne. Nous sommes... Euh, alors le site internet, il est géré par le service de communication qu'on a dû étouffer. Donc là, on a dû euh, se doter de moyens humains euh, un peu plus importants. Aujourd'hui, ils sont trois sur le service euh, communication. La page Facebook, bien évidemment, de la ville... Euh, qui a été relancée en 2015. Et là, cette fois-ci, elle est gérée aussi quotidiennement. Je fais partie des administrateurs euh, silencieux, puisque les gens ne voient pas qui répond, si c'est le maire ou si c'est ma directrice générale des services qui est là ou mon responsable des services informatiques, ce qui peut être parfois très drôle. Euh, notamment, euh, je pense aux épisodes des jeux puisqu'on en alerte, là, euh, quand vous avez fait votre petit tour de ville et que vous expliquiez à vous administrer que si vous êtes passé dans leur rue et et aux propriétaires privés qu'ils devraient normalement eux-mêmes saisir leur syndic ou procéder eux-mêmes. C'est assez, assez drôle d'être administrateur. Il faut du temps. Mais voilà. Les gens s'y sont très bien faits, puisqu'ils vous, vous contactent par tous les biais, soit Messenger sur votre page privée, la page de la ville. Je trouve ça assez sympa, en fait. Donc voilà. Et cette page, cette page Facebook renvoie vers les sites institutionnels. On a créé aussi une page pour notre conseil municipal des jeunes. On a créé en 2015, euh, on a créé aussi une page internet pour notre centre d'animation jeunesse, puis on renvoie bien évidemment sur le site du cinéma et, et euh, la communauté de communes par exemple. Nous avons développé en fait le portail famille aussi, qui est devenu aujourd'hui, qui fonctionne très bien, qui est devenu un, un, un outil du quotidien pour les usagers. Et puis notre bibliothèque s'est dotée d'un portail numérique et développe aujourd'hui ses actions autour du multimédia, et elle a vocation à devenir très prochainement, cette année ou l'année prochaine, une médiathèque à part entière. Et puis par exemple, nous avons, nous avons souhaité, j'ai souhaité, dans le cadre du centenaire, en fait, créer un carré militaire. et bien aujourd'hui, nous avons un cimetière connecté, puisqu'on s'est doté d'une application de géolocalisation, qui, euh, qui permet de recenser en fait toutes les tombes des soldats morts pour la France afin de faire perdurer tout simplement le devoir de mémoire. Nous étions euh, la première ville du Val d'Oise, c'est le Souvenir français en fait qui propose euh, cette, euh, cet outil. Et euh, ça a bien... En fait ce sont les enfants qui nous ont fait une démonstration euh, ce jour-là. Franchement c'est très intéressant et ça, ça intéresse beaucoup en fait la population, mais pas que la nôtre, euh, des villes voisines également. Donc en matière euh, d'équipement des établissements Scolaire, c'était et c'est toujours une priorité. Là encore, nous sommes partis de rien. Il euh, y avait quelques outils informatiques, mais qui ne servaient pas parce que tout simplement, il n'y avait pas de connexion Internet. Voilà. Donc, euh, bien évidemment, chacun se l'accordera. Il est important de former euh, dès le plus jeune âge, hein, aujourd'hui, les plus jeunes à la maîtrise des outils euh, numériques qui évoluent constamment. Et nous nous sommes orientés donc, vers le développement du numérique dans nos, toutes nos écoles. Nous en avons cinq. Donc aujourd'hui, euh, nos écoles sont équipées de tableaux numériques interactifs. Il ne nous reste plus qu'une école à équiper. Euh, elles le seront toutes d'ici la fin du mandat. Et nous avons aussi euh, souhaité également développer, euh, comme vous, euh, mon collègue, euh, les, euh, nos écoles de classe euh, en fait, informatique mobile. Et, euh, et c'est grâce à ces tablettes, en fait, les enfants, lors de la commémoration du 11 novembre, sont venus nous faire une démonstration de la géolocalisation de notre cimetière, en fait. Donc, euh, cette année, ce sera, nous aurons une deuxième école qui sera équipée euh, de classes informatiques mobiles. Et puis, bah, nous renouvelons, bien évidemment, le parc informatique des écoles, euh, qui fait l'objet, en fait, d'un ambitieux programme de développement. On a remplacé les unités centrales par des petits boîtiers, en fait, des raspberries qui sont moins coûteux et qui sont plus adaptés en fait, aux apprentissages. Et le recours à ces petits boîtiers, ces Raspberry, en fait, permet également à la ville en fait, de, de, comment dire, de rester indépendante vis-à-vis en fait, -vis des géants mondiaux qui sont très connus et de ne pas habituer les enfants à être dépendants d'applications connexes aux apprentissages. Et donc ils seront a priori plus libres de leur choix plus tard. Je vais juste citer une petite phrase de mon responsable informatique qui est dans la salle d'à côté, qui lui tient à cœur. Il dit qu'il s'agit là d'une démarche démocratique et équitable. Donc je, je l'ai glissé, on lui dira. <rire> voilà. Et pour finir, donc 2019, eh bien écoutez, c'est la poursuite euh, du... Euh, de l'acquisition en fait, de nos matériels informatiques, on va encore créer six serveurs informatiques dédiés. On va poursuivre le travail numérique dans toutes nos écoles, comme je l'ai dit. Nous allons refondre le site internet du cinéma, notre cinéma Le Palace, afin de mettre en valeur sa programmation. Et puis on va développer le service d'application mobile « Ma ville en poche ». Nous allons également remplacer tous nos panneaux d'affichage lumineux avec un contenu dynamique pour mieux informer la population. Et nous allons profiter aussi du déploiement du haut débit qui est en cours sur notre territoire, puisque notre territoire sera fibré totalement en 2020. Et nous, cela nous permettra en fait de relier nos caméras de vidéoprotection, de sonoriser nos quartiers, développer les hotspots Wi-Fi et de faire d'en faire la promotion de faire la promotion de de notre commerce. Voilà, de beaux projets en perspective donc je pense qu'on recandidatera aussi l'année prochaine. En tout cas, je vous remercie. Eh ben...